Le Parcours Métrange Exposition 2017, c'est de la robotique, des créatures étranges, du génie génétique, des intelligences virtuelles, du transhumanisme, des machines étranges et cette profonde interrogation, être ou ne pas être artificiel